Voilà, donc c'est avant tout un fonds flexible. Donc il peut être investi de, de 0 à 50 Et comme vous le verrez, on, on utilise la totalité de cette capacité de 0 à 50 parce qu'il nous semble qu'un fonds flexible ne doit pas ressembler à un fonds 20-40, où on est perpétuellement investi, soit un peu plus de 25 soit un peu moins de 35 mais vraiment euh, se mettre aux, aux bornes les plus extrêmes. Donc, soit on a des attentes sur le marché qui sont très fortes et des niveaux de valorisation qui permettent d'avoir des anticipations fortes. Et dans ces cas-là, il faut profiter de cette capacité qu'on a de monter à 50 d'exposition. Soit le marché est plutôt en risque et donc il n'y a pas d'intérêt forcément d'être actionnaire de quoi que ce soit. Soit comme maintenant, le marché est dans une zone d'incertitude pour différentes raisons, notamment des élections américaines à venir dans les deux prochaines semaines. Et donc, dans ces cas-là, le niveau d'investissement est plus faible. On l'a actuellement autour de 20 parce que par ailleurs, les valorisations des sociétés sur lesquelles nous sommes investis ne sont pas démentes. et il y a quand même des choses positives, mais on y reviendra un petit peu plus tard. Donc, vraiment, l'idée, c'est de retenir qu'on veut utiliser la totalité de, de, de nos bornes, donc 0 à 50% pour les marchés actions, 30 à 100% d'exposition au marché obligataire et monétaire, et là encore, on essaie d'avoir une exposition au marché obligataire qui ne viennent pas polluer, entre guillemets, la capacité de réactivité qu'on peut avoir sur les actions, et puis 0 à 15% d'exposition aux obligations convertibles libellées en euros. Mais c'est aussi un fonds qui permet d'investir à l'international parce que, nos meilleures idées en termes de sociétés peuvent aussi être des sociétés américaines, notamment. Donc, on a une capacité de se développer à l'international et d'aller sur les pays émergents. Pour l'instant, nous n'avons pas utilisé cette capacité d'aller sur les pays émergents et on ne pense pas l'utiliser tout de suite. Donc Voilà, on reprend ça avec un petit, un petit graphique. Hein. Euh, ce qui est important de retenir, c'est que vraiment, euh, comme on va vous l'expliquer un petit peu plus loin, on essaie de se situer vraiment à l'extérieur des bornes et de profiter de cette capacité qu'on a plutôt que de la subir. Alors, pourquoi ça s'appelle RockFlex Pour ceux qui ne nous connaissent pas, parce que c'est Return on Customer. Et donc, ce qui importe le plus pour nous, c'est l'actif client d'une entreprise. Il nous semble que la valeur d'une entreprise tient surtout dans son actif client une société sans client, c'est une société sans chiffre d'affaires puisque le client est le seul responsable du chiffre d'affaires. Donc, il nous a semblé intéressant, il y a maintenant dix ans, de commencer à lancer des enquêtes de satisfaction client pour essayer de comprendre ce que les clients pensaient des sociétés et si ce, ce, ce plébiscite qu'elles pouvaient avoir sur des sociétés pouvait se traduire par une amélioration des résultats dans l'entreprise. Donc, on a monté un process qui part du client et vraiment de la compréhension de l'entreprise à travers la vision du client pour aller jusqu'à des stratégies d'entreprise. Vous pouvez avoir aujourd'hui trois types de stratégies d'entreprise. Une stratégie prix, c'est-à-dire les entreprises qui choisissent de baisser leur prix pour attirer des clients, ce sont des sociétés de discount, des, des Lidl ou des gens comme ça. Euh, la, la deuxième stratégie, c'est une stratégie produit ce sont des sociétés qui vont mettre en avant des produits qui vont miser sur l'innovation pour vendre des produits sans s'occuper particulièrement de savoir si ces sociétés, si ces produits qui sont sortis correspondent aux attentes du client, mais ils misent sur l'innovation de leurs produits, la solidité de leurs produits, la qualité de leur marque. Une société comme L'Oréal correspond exactement à ce type de stratégie. Dans ces stratégies, il y en a qui sont payantes, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est la troisième stratégie, c'est-à-dire les gens qui font leur stratégie sur le client et qui cherchent tout d'abord à comprendre leurs clients, à essayer de, de maîtriser l'attente des clients pour pouvoir y répondre, apporter une réponse qui soit vraiment conforme à ses attentes et donc se faisant construire une barrière à l'entrée qui empêchera les concurrents de les rejoindre. Alors c'est intéressant la satisfaction client parce que ça construit cette barrière à l'entrée mais, mais c'est intéressant aussi pour la rentabilité de l'entreprise puisque une société qui a des clients satisfaits aura à minima des clients fidèles. C'est-à-dire 100% des clients fidèles sont satisfaits. Et donc, c'est extrêmement important de satisfaire votre client pour obtenir sa fidélité, sachant que le bon vieux chiffre qu'on vous a remis là est toujours valable. 20% des clients font 80% du chiffre d'affaires. On voit qu'il est très important que ces 20% de clients soient vraiment satisfaits parce que sinon, vous êtes condamné à aller rechercher indéfiniment 80% du chiffre d'affaires. Et ça coûte très cher. Le coût d'acquisition des clients est un des coûts les plus élevés dans l'entreprise. Et c'est pour ça que la satisfaction client ne rime pas simplement avec fidélité, mais aussi avec baisse du coût d'acquisition, puisque si vos clients sont contents, ils vont en parler autour d'eux. Et donc, de ce fait, ils vont vous envoyer des clients quelque part, ils vont recommander les clients qui vous permettront de baisser ces coûts d'acquisition. Enfin, il faut savoir que bah, les clients qui sont satisfaits sont relativement indifférents au prix. Alors là, les, les exemples sont nombreux. L'exemple le, que je cite à chaque fois, c'est évidemment Nespresso, puisque Nespresso s'est construit sur un modèle satisfaction client. Ils ont commencé par interroger les clients dans le monde entier pour savoir ce qu'ils attendaient du café. Et la réponse qui est venue, c'est un café qui ait le même goût tous les jours. On, on attend ça et un café qui soit simple à réaliser. Donc, si on se projette avant Nespresso, il fallait avoir des filtres pour faire un café, des filtres qu'on ne trouvait jamais et euh, le café suivant le degré de café qu'on mettait dans le filtre était plus ou moins fort. Avec l'encapsulage et la société qui a acheté Nespresso, on a pu avoir des cafés qui ont le même goût tous les jours et qui sont simples à faire. Ce faisant, Nespresso nous vend du café. Quand je dis nous, c'est moi en premier, puisque je suis client de Nespresso depuis le premier jour et, et ravi de l'être, ils nous vendent du café aujourd'hui autour de 19 euros. De, 79 euros le kilo. Alors 79 euros le kilo, c'est à mettre en face d'un coût de production de 1 euro et d'un coût de transport de 1 euro. Donc vous voyez que la marge qui est faite par l'espresso est considérable. Aujourd'hui, il y a des concurrents à espresso. Hein, quand vous allez dans un, un supermarché ou un hypermarché, le linéaire des, des cafés encapsulés est, est, est, est gigantesque. C'est entre 5 et 10 mètres de linéaire. Mais malgré ça, Nespresso conserve 50% de part de marché parce que ils ont construit ce rapport avec le client, cette relation client qui fait que euh, les années passent, mais Nespresso survit à tout et même quand ils font des erreurs, des, des magasins gigantesques sur les Champs Élysées ou autre erreur, personne ne, ne leur en veut et finalement ils continuent d'avoir la fidélité des clients, un coût d'acquisition des clients plus faible et ce fameux pricing power qu'on recherche tous dans la finance qui nous permet de trouver des sociétés qui ont une capacité bénéficiaire à long terme forte, et bien ce pricing power, eux, en sont vraiment le, la, la meilleure illustration. Alors, dans notre process de gestion, qu'on reprend pour la partie action de, de Rockflex, c'est un process vraiment en trois étapes. La première étape, c'est d'interroger les clients dans le monde entier euh, en leur posant la question, quelles sont vos sociétés préférées Alors, on le fait à travers des instituts de sondage avec lesquels on, on pratique des... Des analyses de satisfaction de client, des études de satisfaction client. Et ça nous permet d'avoir des, des milliers, des centaines de milliers de réponses, parce qu'avec Internet, ces études ont, ont, ont une taille considérable, et d'avoir les sociétés qui sont plébiscitées par les clients. Ces sociétés, on va les contacter et on va essayer de comprendre avec eux quelles sont leurs stratégies clients. Donc on va dérouler avec eux des questionnaires qui n'ont rien à voir avec les questionnaires usuels que déroulent les analystes ou les gérants. Notre travail ne consiste pas à anticiper les résultats et la prochaine publication, mais notre travail consiste à comprendre quelles relations ces sociétés ont construites avec leurs clients et à quel point ils seront capables, dans la durée, de répondre aux attentes de ces clients. Une fois qu'on euh, a fait ces, ces deux parties, il nous reste euh, environ 2700 entreprises à analyser. Là, ce sera euh, suivant les différents gérants, qu'ils soient obligataires ou qu'ils soient actions. Euh, une analyse un peu plus financière pour essayer de savoir si cette entreprise aura les moyens de ses ambitions, donc euh, si elle aura les moyens dans la durée de maintenir des coûts élevés de relations clients. Ce qui est très important pour nous, c'est vraiment d'investir sur des sociétés qui sont capables de générer des flux de dividendes de façon récurrente, année après année, et donc qui ont les qualités financières requises pour cette génération de, de dividendes. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les envoyer. En attendant, pour préciser un petit peu plus nos, nos, nos enquêtes de satisfaction client, on en, fait une, on en réalise une bonne partie avec la société Ipsos, avec laquelle on a un partenariat depuis neuf ans maintenant. On en est à, à la neuvième année. On fait une étude européenne sur 17 secteurs, qui est la seule, et la plus, la seule étude sectorielle qui soit réalisée aujourd'hui. Et, et Cette étude nous permet vraiment d'avoir une vision sectorielle assez profonde en Europe. Mais comme l'Europe n'est pas suffisante, on a aussi d'autres partenaires avec lesquels on travaille sur l'Asie. Par exemple, Toluna, qui est un de nos partenaires avec lequel on réalise des enquêtes de satisfaction sur, sur l'Asie. On vient d'en réaliser une sur le luxe en Asie. Et puis, comme euh, la question vient souvent, mais finalement, votre approche, c'est une approche qui est cantonnée aux clients. Donc, euh, comment ça se passe pour le B2B ben dans le B2B, on a différents partenaires donc B3 TSI qui nous permet d'interroger les directeurs d'achat. Donc on va aller interroger les gens qui achètent des pneus pour les constructeurs automobiles pour savoir quels sont les pneus qui plébiscitent et quels sont ceux quelles sont les sociétés qui ont construit la meilleure relation avec eux ou alors aller interroger des des sociétés industrielles sur leurs fournisseurs parce que dans le B2B encore plus que dans le B2C. Le rapport au client est, est, est essentiel. La satisfaction client est un paramètre essentiel puisque le, le, le client est beaucoup plus long à aller chercher. Il faut parfois des années, il faut dépenser beaucoup d'argent, beaucoup de, de salariés sont motivés dans le B2B pour faire avancer un, un contrat ou une vente de produits. Et donc, ils ne peuvent pas se permettre de dépenser tout cet argent pour acquérir un client et le perdre ensuite parce que le client ne serait pas satisfait. Donc, la satisfaction client dans le monde du B2B est encore plus essentielle dans le bit aussi. Donc tous ces éléments nous permettent de construire un, un, un portefeuille, euh, portefeuille que l'on veut euh, raisonnablement équilibré, c'est-à-dire que l'objectif n'est pas d'avoir raison sur une ou deux valeurs euh, qui nous permettrait de performer. Mais c'est bien le, le process dans son intégralité qui nous intéresse, et le fait de sélectionner des sociétés qui sont vraiment à la fois les leaders en termes de satisfaction client et ceux qui seront les leaders de demain. Donc, on vous a mis aujourd'hui le, le top 10 des actions qu'on a en, en portefeuille. Euh, ce sont pour l'essentiel des sociétés que vous connaissez. Mais euh, voilà, peut-être qu'à certains moments, euh, vous pouvez penser que ces sociétés vont traverser des moments difficiles, alors qu'en en fait, nous… nous nous sommes attachés à ces sociétés. Alors, il y en a certaines que je ne vois pas, comme Microsoft, par exemple, qui est aussi une des, un des poids essentiels. C'est important de comprendre que ces sociétés ont parfois des marques très connues, parfois sont des sociétés un petit peu plus obscures, parce qu'évoluant dans le monde du B2B, mais ce sont toujours des sociétés qui se construisent sur le client, du top management aux opérationnels il y a une espèce de focus client et d'obsession client qui fait que ces sociétés traversent des moments difficiles avec une certaine sérénité. Alors C'est pareil sur les obligations. Dans le monde obligataire, la dette, le remboursement de la dette peut être lié finalement à la taille et à la gestion de l'actif client. Nous sommes partis d'un principe après observation et travail pendant plusieurs années sur la partie action que finalement les sociétés qui ont des actifs clients bien gérés n'auront pas de soucis pour rembourser leurs dettes à court terme puisque cet actif client bien géré est la garantie d'un chiffre d'affaires et d'une pérennité. Donc des sociétés comme Picard qu'on étudiait à l'époque qui était relativement peu suivi et pas ranquée par les établissements de sondage, comme c'est une société qui fait un énorme travail au niveau du client, au niveau de la satisfaction client et de la fidélisation client, ben, euh, nous nous rendions compte qu'au niveau du remboursement de la dette sur les deux prochaines années, ce ne serait pas problématique. Et du coup, ça nous a permis d'aller sur des sociétés qui avaient des rendements plus importants, mais avec un système de notation propriétaire qui est un petit peu différent. Et donc aujourd'hui, euh, toutes les obligations que nous mettons en portefeuille sont classées dans nos rankings satisfaction client. Ça nous permet d'avoir des portefeuilles qui sont évidemment 100% éligibles, satisfaction. Voilà, peut-être euh, vous, vous avez un, un slide qui vous montre la répartition euh, du portefeuille. Et c'est pour moi l'occasion de passer la parole. Non, elle me dit non. Bon, alors, je ne passe pas la parole. Euh, donc, on est investi aujourd'hui à 18% en actions. 60% à peu près en obligation et 8,5% en convertible. À noter que sur la partie des 60% investis en obligation, une grosse partie est en obligation courte et liquide, ce qui nous permettrait si demain il y avait un choc de marché, de monter le niveau d'investissement à 50% sans aucun problème. Et donc ça vous montre à quel point on garde cette souplesse d'activité pour profiter de tout ce qui nous est permis dans ce fonds. Peut-être Peut si tu veux le... parler du rating. Euh... Oui, euh... Enfin, sur le rating, c'est vrai que... Bonjour à tous. Bonjour. Euh, sur la partie rating, comme vous le voyez, en fait, euh, la poche est organisée eh bien, sur euh, majoritairement de, de, de très bons ratings, hein, puisqu'on est euh, très largement euh, investment grade. Vous voyez, on a 50% dans la partie très pré prélevée qui est donc la, la, la partie la plus basse de l'investment grade, mais dans une meilleure partie de l'investment grade, on en a 28. Hein, donc, ça, ça réduit énormément la, la part de high yield. Euh, L'idée, ce n'est pas forcément euh, d'avoir énormément de, de high yield, surtout dans une période comme aujourd'hui où euh, bah, la, la crise, c'est aussi euh, du PGE. Du PGE, c'est de la dette. Donc, on a plutôt un, un alourdissement de l'endettement sur euh, les sociétés de, de, de plus petite taille. Euh, L'idée, c'est pas forcément de, de renforcer cette partie-là. Et puis, comme vous l'avez vu dans Comment ça marche, euh, de toute façon, nous avons un, un curseur à 20% maximum euh, sur la partie AIG. Euh, voilà. Donc, c'est vraiment un, un portefeuille de, de qualité de ce point de vue-là. Et puis, vous avez ensuite euh, une répartition par pays, une répartition par secteur, euh, qui ne montre pas particulièrement euh, de, de de, de spécificité, si ce n'est, vous voyez, sur la répartition par pays, mais qui va aussi englober la partie obligataire. On a un point particulier sur la France et aussi la proximité de nos émetteurs euh, qui fait en sorte qu'on euh, a ce, ce, ce point particulier. Hop, allez, je passe la parole peut-être sur la performance. Alors, est-ce que ce fond marche bien Est-ce que notre approche euh, est, est, est pertinente euh, alors Vous avez un... Un graphique ici. Euh, quantalis. Graphique quantalis, euh, du 31-12 2010, euh, donc sur 10 ans en fait, euh, avec euh, un, un univers de, de comparables euh, que moi je ne vois pas. Sur mon... En fait c'est l'univers des comparables de Cantalice. Comparable c'est ouais. euh, la catégorie dans laquelle nous sommes logés sur Cantalice. C'est exactement, c'est notre catégorie et on voit qu'il y a quand même des différences et que ces différences sont de, de deux ordres à la fois finalement. Quand il y a un choc comme ceux qu'on a pu connaître en 2019 ou encore récemment en 2020, au mois de mars, le fonds finalement résiste quand même beaucoup mieux que la catégorie. Et cette capacité qu'il a de pouvoir être investi à 50% très rapidement lui permet à chaque fois de profiter des rebonds à minima comme l'approche concurrente, mais comme l'approche de tous les concurrents. Mais comme finalement on a moins baissé, ça permet d'avoir une performance globale de qualité. Notre travail, et c'est ce pourquoi nous nous sommes dirigés vers la satisfaction client, c'est d'arriver à faire de la performance en maîtrisant la volatilité. Et il nous semble qu'avec les sociétés de qualité qui sont sélectionnées par cette approche client, et cette capacité de migrer de en dessous de 20% à plus de 40%, nous permet à la fois de gérer la volatilité tout en construisant un portefeuille de qualité. Et on vous a remis, du coup, une performance avec un pire groupe que vous connaissez bien puisque l'idée, parce que dans, dans toutes ces bases de données type Cantalis ou Morningstar, c'est vrai qu'on ne sait pas trop ce qui loge dans les fonds flexibles. Il y a quand même différentes choses. Nous, on est à 0,50. Donc, j'ai essayé de, de sélectionner des fonds que vous connaissez bien et qui seraient dans notre catégorie directement. Donc, vous allez retrouver sur ce graphique Carmignac Patrimoine, Eurose, Arty, de chez Les Chéquiers, et Sycomore Partners. Donc c'est pour donner un peu une idée. Donc là, vous avez un échantillon d'à de, de, peu près 5 ans, pour donner, vraiment pour, en tout cas, donner quelque chose d'un peu plus concret sur le, le discours qu'on avait il y a quelques minutes. C'est-à-dire qu'on voit bien effectivement la résilience du portefeuille par rapport au choc, par rapport à ses différents concurrents et à la fois la bonne progression à la hausse qui nous permet d'être dans le, le top du graphique avec une voilà, volatilité bien moindre sur toute la période donc ça je pense que c'était important et ensuite on vous a remis les éléments quant à lisse. donc que vous allez retrouver ici sur le classement le classement donc en cours moyen et longue période et vous voyez qu'on a l'avantage d'être sur le premier ou le deuxième quartile quelle que soit en fait la période de temps euh, qui s'échelonne entre aujourd'hui et dix ans. Donc, euh, ça nous semblait important de vous le rappeler aujourd'hui. Alors, si on prend la période euh, récente pour euh, et essayer de voir si ce fonds est vraiment réactif, euh, ben, qu'est-ce qu'on voit C'est que finalement, euh, quand l'Eurostock euh, a plongé, euh, au départ, vous avez... Euh, les, le, le graphique de l'Eurostox, et puis euh, en, en dessous, c'est le, le, le pourcentage investi en actions du fonds, son exposition actions, donc on voit qu'au plus haut des marchés, et comme les valorisations étaient quand même assez tendues finalement, et que euh, notre approche satisfaction client ne nous donnait pas d'éléments vraiment euh, fondamentalement intéressants, euh, bah, on était assez peu investi, en dessous de 15%, on était autour de 13% de niveau d'investissement. Euh, ce qui nous a permis, dans la baisse, euh, bah, de commencer à investir assez sereinement et de passer courageusement le 13 à 15% au début de la baisse pour finalement monter euh, jusqu'à 25% au mois de mars. Parce que là, vraiment, les valorisations commençaient à être excessivement basses. Même si la visibilité sur la sortie de crise n'était pas forcément évidente, on voyait bien que le marché pricé le pire. Et puis, petit à petit, nous avons monté ce niveau d'investissement pour aller jusqu'à 40 Et ce qui a permis, au fond, de rebondir assez fortement. Et puis ensuite, le rebond a été effectué et nous sommes rentrés dans une période, depuis le mois de juin, de quasi-stabilité des marchés, où finalement, on voit bien le manque de catalyste aujourd'hui pour aller dans un sens ou dans l'autre. Euh, la croissance peut revenir à partir du moment où on trouvera des solutions face à la crise du Covid actuelle, que ce soit un vaccin ou un traitement. On voit bien que l'élastique est extrêmement tendu du côté de tous les pays pour relancer la machine et que les banques centrales, ont le, on le doigt sur la gâchette, ce n'est pas parce qu'elles ont déjà tiré beaucoup de cartouches qu'elles ne recommenceront pas dès que la crise sanitaire sera terminée. Donc, à tout moment, on peut partir à la hausse, mais à tout moment aussi, la crise peut revenir. C'est ce qu'on observe plutôt en Europe aujourd'hui. Euh, si vous rajoutez les euh, tensions politiques entre les États-Unis et la Chine et les élections aux résultats aléatoires, voire peut-être contestées, ben, on voit bien que euh, le marché est un peu sur un fil rouge, ne sachant encore dans quel sens aller. Donc, euh, euh, nous euh, sommes prudents raisonnablement prudent parce que par ailleurs les sociétés dans leur grande majorité ont bien amorti le choc, les banques centrales ont inondé les marchés de liquidités et les sociétés de liquidités ce qui permet d'éviter toute défaillance d'entreprise et de pouvoir redémarrer assez vite. Donc euh, voilà, on, on est investi autour de, de 20% à 18% en actions, euh, on pourrait bénéficier d'un mouvement à la hausse mais on a une capacité extrêmement rapide dans la journée pour monter ce niveau de 18 à 50 Et c'est extrêmement important aujourd'hui parce que euh, vous voyez bien que tous ces événements qu'on traverse actuellement peuvent très vite passer euh, d'un endroit dans un autre et donc très vite, des solutions peuvent être trouvées ou alors euh, une aggravation peut arriver et, et cette réactivité, eh bien, elle est très importante et on veut l'utiliser à fond. Encore une fois, on, on, on ne gère pas un fonds flexible chez Trustim pour être euh, paisible, mais on, on, on gère le fonds pour essayer de profiter des excès de marché et ne pas subir ces excès par ailleurs. Oui, justement, je voulais revenir avec vous euh, sur ce, ce point essentiel hein, qui est la flexibilité donc de, de, de permettre cette flexibilité action. Euh, ça nous a poussé à faire des choix côté obligataire, un choix stratégique fort, puisque sur cette Partie 0,50 du portefeuille sur lequel les actions peuvent aller de 0 à 50 et que l'idée, c'est que ça puisse se faire dans la journée. Nous avons choisi côté obligataire d'être sur une partie obligataire très courte, c'est-à-dire inférieure à 3 ans sur ce 0,50, inférieure à 3 ans et puis euh, plutôt investment grade, hein, ce qui nous permet vraiment dans la journée de pouvoir liquider ces positions. Sur l'autre partie, c'est-à-dire sur le 0,50, sur lequel mais il n'y aura pas de mouvement action et sur lequel on est investi sur la partie obligataire ça ressemble plus à un crossover type optimum c'est-à-dire avec de l'investment grade un peu de double B c'est-à-dire la belle qualité de du high yield mais celle-ci elle est amenée à rester plus longtemps dans le portefeuille donc on peut avoir des, des, des visions un petit peu différentes donc vous avez sur cette slide le euh, la, la, la vision actuelle hein, de, de ces différentes poches donc vous voyez la partie euh, action qui est aujourd'hui à 18,2 et face à cette partie action et eh bien euh, les 31,4 donc qui vont permettre de passer à 50% s'il si le faut demain ou de repasser à 0% sur les actions si, euh, si on en a envie et eh bien on a de l'obligataire 1 3 ans euh, pour la moitié et pour plus de la moitié vraiment du inférieur un an donc ça permet d'être Extrêmement rapide dans l'évolution du portefeuille. Ça, c'est un, un choix stratégique majeur en termes de pilotage au quotidien. Et puis enfin, je voulais vous faire un dernier point, puisqu'on a parlé donc, de notre process de gestion, notre process Return on Customer. Et je voulais vous faire un point sur la partie ISR, puisque c'est aussi aujourd'hui très souvent vos questions, votre question sur le label. Donc, on est label depuis plusieurs années. Alors, ce n'était pas un, un, un choix en soi, c'est-à-dire que Trust Team n'a pas décidé euh, en soi de, de devenir euh, ISR. En fait, il est devenu par nature. C'est-à-dire que, comme le rappelait tout à l'heure Jean-Sébastien, le fait de regarder l'actif client euh, et de regarder à quel point il est important dans l'entreprise et il est l'ADN de l'entreprise, eh bien, nous a conduit naturellement à devenir ISR. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, c'est <coughs> ce qu'on voit sur cette... Sur cette slide, aujourd'hui, on est dans une, dans une ère où le consommateur est devenu acteur. C'est aussi l'ère du digital, donc ça permet au consommateur eh d'aller donner des recommandations, très souvent plutôt négatives quand ils, prennent, quand ils font l'effort d'aller sur le digital. Et donc, ça peut avoir un impact très fort sur l'entreprise, sur sa rentabilité. Et c'est ce que je vous ai remis ici. Donc, avec l'avènement du numérique, on va pouvoir évoluer, en tout cas changer de fournisseur, on va pouvoir euh, dire des choses négatives ou positives sur son fournisseur. Et donc, c'est un élément extrêmement important pour comprendre à quel point le consomme acteur eh bien, pousse les entreprises euh, à aller vers l'ISR, c'est-à-dire à regarder tout ce qu'ils vont faire de correct sur la partie environnementale, sociétale et gouvernance. Ce n'est pas parce qu'une société décide de devenir ISR qu'elle l'est hein, et donc ce n'est pas par là du tout que Trustin va regarder les choses. C'est bien parce que le consommateur un jour dit qu'il n'a plus envie de, de manger de l'huile de palme que Nutella va se poser la question. Ce n'est pas Nutella tout seul qui va décider d'y aller et donc c'est un impact beaucoup plus fort que l'impact dont on nous parle tous les jours et qui viendrait directement des sociétés, c'est vraiment le consommateur qui a l'impact le plus puissant. C'est parce qu'aujourd'hui, le consommateur se pose toutes ces questions et je pense que la crise du Covid a encore exacerbé tout, tout, tout ce questionnement et en tout cas a fait en sorte que le client est encore plus aujourd'hui attentif à ces différents points et c'est lui qui pousse les entreprises à être de mieux en mieux positionnées en termes d'environnement, de société et de gouvernance. Et donc, nos fonds, nos portefeuilles, son label, mais avec un impact très fort de par cet environnement client très fort. Je ne sais pas si Jean, Sébastien, tu rajouter quelque chose sur ce sujet-là Oui, c'est vrai qu'on euh, parle beaucoup de l'ISR depuis deux ans, euh, mais en fait, Prestige euh, fait de l'ISR depuis dix ans. À l'époque, le terme ISR n'était euh, même pas encore utilisé. Euh, avec une approche extra financière extrêmement poussée, hein, puisqu'aujourd'hui on a un bureau de recherche extra financière euh, qui compte trois personnes et demie, on va dire quatre personnes même pour être euh, large. Et, et surtout au-delà de ces quatre personnes, il y a tous nos partenariats qui nous permettent d'avoir euh, des dizaines d'autres personnes euh, à certains moments qui travaillent sur de la recherche d'informations extra financières. Donc, par rapport à la taille de notre société, l'investissement extra-financier qu'on fait est considérable. Et même par rapport aux autres gens qui font de l'ISR, euh, ben c'est assez considérable. Et pourquoi ça nous semble essentiel eh ben Parce que le client est le seul qui décide du chiffre d'affaires. Je vous le disais au début. Et donc, si le client estime qu'une société ne correspond plus à ses valeurs, que ce soit des valeurs environnementales ou des valeurs de gouvernance, le client ne consommera plus, et s'il ne consomme plus, la société disparaît. Et il est possible qu'on voit des sociétés disparaître dans les années à venir parce qu'elles n'auront pas satisfaites à des contraintes environnementales ou les contraintes de gouvernance ou de respect de tel ou tel point que les consommateurs voudront mettre en avant. Il faut avoir en tête que le, le, le consommateur, avec son téléphone aujourd'hui, a pris le pouvoir, puisque à tout moment, il peut connaître la, la, la, tous les éléments qui contribuent à la fabrication du produit. Il peut comparer les prix avec euh, tous les produits concurrents et il peut donner son avis à des millions de personnes. Et le fait de donner son avis est un paramètre essentiel qui n'existait pas avant. Avant, si vous alliez dans un hôtel, par exemple, et que vous n'étiez pas content, vous avez un cahier de doléances euh, sur le guichet de l'hôtel que personne ne lisait. Aujourd'hui, si vous n'êtes pas content, vous mettez un avis sur TripAdvisor. Et cet avis va être pris de façon systématique par tous les gens qui vont aller dans l'hôtel. Et donc, si cet hôtel ne respecte pas l'environnement et que vous, pour vous, ça a une grande importance, vous allez l'écrire sur TripAdvisor et sur les dizaines d'autres sites qui se sont créés depuis. Et donc, l'hôtel, s'il ne change pas, risque de disparaître. Donc, quand on parle d'impact... C'est un terme qui est assez utilisé dans la finance aujourd'hui, la gestion impact. Mais il nous semble chez Trust Team que le seul qui a vraiment un impact, c'est le client. Parce que c'est lui qui décide de ce qui est bon ou pas bon pour lui demain, à la fois en termes d'environnement, en termes de gouvernance et en termes de valeur. <rire> Je crois qu'on a un peu, on a un peu fait, le, fait le tour de ces différents éléments. C'est exactement ce qu'on vient de, de, de relever. Peut-être euh, là, là, vous voyez les rapports d'impact, hein, puisque euh, de manière régulière, donc trimestrielle et annuelle, sur les différents fonds labels euh, de Trusting Finance, eh bien, il y a un rapport qui est disponible sur notre site internet, euh, qui a donc été publié les derniers euh, au 30 septembre et que vous pourrez retrouver facilement donc je pense que c'est important de regarder en termes de conclusion ce qu'on ce qu voulait en tout cas vous faire passer aujourd'hui comme message puisque Rockflex est, est vraiment l'alliance de nos deux expertises c'est-à-dire l'expertise action et l'expertise obligataire que vous pouvez connaître les deux de par d'autres produits de la maison euh, les points importants, c'est 0,50 hein, et une flexibilité absolue et qui peut être extrêmement rapide de par la stratégie obligataire qui a été mise en place derrière. L'approche satisfaction client pour sélectionner les valeurs euh, les plus intéressantes et surtout avec une très grande pérennité euh, en termes de, de chiffre d'affaires, mais aussi de, de rentabilité, ce qui va aussi euh, apporter euh, de la valeur sur la partie obligataire. Euh, un label ISR, comme on vient d'en parler. Une sélection de valeurs. Qui est vraiment euh, valeur par valeur, qui va regarder l'asymétrie en termes de performance potentielle et de risque, et puis ce rapport d'impact que vous pouvez retrouver de façon trimestrielle. Merci beaucoup, Muriel et, et Jean-Sébastien, euh, d'être entrés dans le, dans le détail euh, du, du fond et de notre approche donc, qui, est, qui est unique. Bien entendu, on vous fera parvenir les slides de cette présentation donc juste après cette, cette visioconférence. Et puis, je vous enverrai également le, le rapport extra-financier dont, dont Muriel vient de vous, de, de, de vous parler. Euh, je profite de vous laisser évidemment la, la parole. Je vois les donc, questions apparaître euh, que, je, que je pose à, à Jean-Sébastien et à, et à Muriel. En vitesse de croisière, vous visez quel couple performance risque donc on a une année, euh, Alors là c'est toujours, il euh, n'y euh, a jamais de promesses, mais euh, c'est vrai qu'on a un fond 0,50 actions, les rendements obligataires, qu'est-ce que, en dehors du monde coronavirus, euh, j'allais dire dans une année à peu près normale, qu'est-ce qu'on peut chercher le, à le, faire Le premier objectif c'est de ne pas perdre plus de, de 4 à 6%, ce qui nous semble que, euh, un fonds comme ça, 0,50, n'a pas vocation à perdre plus. Donc évidemment, on va dire que l'espérance de rendement, c'est la, la même fourchette de l'autre côté, c'est-à-dire l'objectif, c'est de faire en rythme de croisière, en moyenne annuelle, on va dire autour de 4 à 6 compte tenu du niveau de taux actuel, si on y arrive, c'est qu'on aura bien bossé, je pense. Et puis, en termes de volatilité, du coup, c'est quelque chose aussi qui est autour de 5-6%. C'est ce que ça veut dire. Voilà, exactement. Alors après, euh, le problème de la vitesse de croisière aujourd'hui, c'est que euh, la mer est, passe de très agitée euh, à certains moments, à très calme à d'autres moments. Et donc, on n'a plus aujourd'hui, on n'est aujourd euh, plus dans des années où euh, on a un peu de vent porteur et, et on peut euh, se permettre de prendre des risques. Donc, il faut être très, très vigilant, d'où cette volonté que nous avons avec Muriel de, de surveiller les choses comme le lait sur le feu et d'être très souple dans notre capacité de bouger d'un moment à l'autre extrêmement rapidement pour pouvoir faire face en cas de mer trop violente ou de temps trop calme. Merci. Est-ce que vous souhaitez poser d'autres questions N'hésitez pas à activer votre, votre micro et à poser en, en direct vos vos questions. Alors, pouvez-vous nous dire si vous êtes exposé au risque de change C'est vrai qu'on n'a pas parlé du risque de change. Est-ce qu'aujourd'hui, on a un portefeuille qui est en partie action et obligataire en, en international Et aujourd'hui, on a, on a parlé, bon, les marchés émergents, on n'y est pas pour le moment. Et donc, aujourd'hui, on n'a pas d'exposition au risque, au risque de change. Le but, c'est. C'est pas de gagner de l'argent sur, le, sur les devises. On a quelques valeurs sur les États-Unis. Euh, on vous le disait, PayPal, Microsoft, euh, qui représentent à peu près 3,5% euh, du fonds aujourd'hui. On ne couvre pas ces valeurs, mais s'il y a des mouvements sur euh, le, le couple euro-dollar, ces valeurs sont soit bénéficiaires en cas de baisse du dollar et donc euh, peuvent exporter un peu plus, euh, soit impactées, mais à ce moment-là, leur valeur a monté. Donc, euh, dans les deux cas, on ne se risque pas à mettre en place des couvertures qui n'est pas notre spécialité d'une part et qui est un métier extrêmement difficile pour lequel nous n'avons pas les ressources aujourd'hui. Donc, on reste un fonds sans variation monétaire et sans exposition monétaire. Parfait. Merci. N'hésitez pas à continuer de... On est là pour ça, pour y répondre, répondre à vos questions. Alors, comment expliquez-vous vos performances en dessous des indices de référence en 2018 et 2019 Alors, en 2018, en fait, le fonds a, a vraiment changé de façon de travailler à partir de 2019. Donc, je ne reviendrai pas sur, sur 2018 puisqu'on a vraiment changé et appliqué notre, notre, on va dire notre façon de travailler à l'ensemble du portefeuille à partir de 2019. 2019, c'était une année de forte hausse assez atypique pour laquelle nous n'étions pas à l'aise avec les valorisations. Donc, on, on est resté assez peu investi, ce qui explique la sous-performance. Mais voilà, force est de constater que finalement, quand la baisse est arrivée, ce qui était une faiblesse est devenue une force. Donc, encore une fois, nous, on essaie de s'inscrire sur le moyen long terme et surtout de baser notre exposition sur nos enquêtes de satisfaction client. Parfois, il peut y avoir un décalage, il peut y avoir trois à six mois pendant lesquels le marché, pour d'autres raisons, va continuer de monter, alors même que le chiffre d'affaires et la confiance des consommateurs s'érodent. Mais ça finit toujours, le consommateur, le client finit toujours par rattraper les marchés. Et donc, euh, voilà il faut pas s'inquiéter d'une sous-performance à trois ou six mois sur ce fond Il faut plutôt le prendre comme un signal, quelque part, que euh, quelque chose ne va pas, qu'il y a une, une dichotomie entre des signaux d'un côté des clients et des marchés qui, par ailleurs, peuvent être concentrés sur d'autres choses à un moment donné, mais qui ne soient pas forcément ni cohérentes ni rationnelles, euh, en tout cas pas suffisamment pour tenir sur la durée. d'autres questions vous pouvez les poser par écrit ou par euh, à part oral hein, en activant votre micro je le, je le rappelle je pense qu'il n'y a pas d'autres questions je vérifie écoutez en tout cas je tiens encore, nous tenons à vous remercier pour votre, votre disponibilité. On a été ravi de, de vous présenter ce, ce fond. Euh, là encore, ce fond est disponible dans la plupart des compagnies d'assurance que vous pouvez utiliser, et bien également sur la partie compte titres. Euh, et puis, le, voilà, on en a parlé beaucoup d'atouts pour ce pour ce fond, labellisé ISR euh, avec un SRRI de 4. Euh, et donc, il n'y a pas forcément beaucoup de beaucoup de fonds euh, flexibles qui soient labellisés ISR. Et puis, euh, comme les, les performances, pas forcément chaque année, mais quand même sur longue période, enfin moyenne, euh, courte et longue période, il euh, y a eu des, des bonnes performances, comme on peut le voir sur euh, sur le graphique euh, quant à lice, euh, sur les sur les quartiles. Donc, euh, on se tient tous à votre à votre disposition. Et puis, j'allais dire peut-être en mot de conclusion, testez-nous. On a juste envie de voilà, de, de, de répondre à votre attente en matière de, de performance et, et d'investissement responsable. Donc, euh, faites-nous confiance et puis, euh, et puis on sera ravis de, de faire partie de vos allocations d'actifs. On vous souhaite une excellente fin de journée et on vous dit très bientôt pour de nouvelles visioconférences. À bientôt. Au revoir.